C'est pas nous qui sommes en danger, c'est nous qui sommes en danger de qui nous sommes, hommes. Chacune est libre de faire ce qu'elle veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est en danger de notre propre jeu. Je suis en danger de mon nous, en moi qui me noue. Je dis on, la peur du jeu, du jeu de la honte, du jeu vaincu, de la loi pour la loi, par de mon jeu qui me lie à moi. À la recherche d'une identité, je soulève mon jeu vers le nous, le nous qui me noue, me dénoue. D'autres nous en sont, font les frais. Ils n'ont pas l'identité qu'on leur demande. Ils sont étrangers à notre identité. Comment peut-on être en danger dans sa propre identité Comment vivre en liberté Comment non identifier Comment justifier d'une identité indigne d'un papier signé Signé par quelqu'un qui n'est ni mon père, ni ma mère, ni ma terre, par quelqu'un que je ne connais pas qui va signer mon papier pour vivre en paix.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 好 mm -hmm. mm -hmm.